Europa Nova a voulu fonder et a lancé l'idée en 2006 en États généraux de l'Europe, tout simplement parce que la société civile européenne a besoin dans sa diversité de lieux où se rencontrer et où rencontrer les dirigeants de l'Union. Il n'y avait pas vraiment ces, ces lieux. Des lieux où débattre, dialoguer, proposer, qui permettent d'aboutir à des propositions concrètes qui servent de base à un dialogue. Avec le président de la Commission européenne. Aujourd'hui, par exemple, le président Barroso vient de nous dire qu'il attendait ses propositions et qu'il essaierait, dans la mesure de, de possible, de voir lesquelles pourraient se transformer en réalité. Ça, c'est l'objectif des, des États généraux de l'Europe, mais c'est aussi créer un élan qui fasse que la société civile européenne, dans sa diversité, les entreprises, les syndicats, les associations, tout simplement les gens, les citoyens, et envie et la possibilité de se retrouver lors d'un grand rendez-vous annuel, qui soit un rendez-vous à la fois convivial, fondé sur le débat d'idées et fondé sur l'intelligence collective. Nous venons de euh, avec Cynthia Fleury et avec beaucoup d'autres euh, jeunes européens, enfin ce sont des trentenaires pour la plupart, une crise de position dans le monde. Et il nous semble en fait que le monde tel qu'il est change très vite, que la génération des pères fondateurs européens a disparu et qu'il faut une nouvelle génération de petits-fils fondateurs. Et celle-là n'existe pas encore. Et notre souhait avec cette tribune, c'est de continuer à la mobiliser pour qu'elle soit en mesure de prendre ses responsabilités et de faire avancer une Europe plus puissante, plus influente, qui pèse sur la gouvernance mondiale et qui est aussi une vraie... Panova existe depuis 2003, on a été l'une des premières organisations à proposer un nouveau traité sans référendum dès 2005. On s'est engagé et nos membres, dans leur situation professionnelle respective, se sont engagés pour faire un accord sur la mobilité des jeunes européens en 2008 qu'on a eu. On va continuer, pour un gouvernement économique européen, à se mobiliser. On va continuer à organiser les états généraux de l'Europe. On va promouvoir des programmes pour les leaders d'opinion européens de tous horizons professionnels. Et puis, euh, et puis voilà, le téléphone sonne. Et, et, mais l'Europa Nova est une démarche ouverte et tous ceux qui veulent s'y associer, apporter leur énergie sont bienvenus.